Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est Adrien pour Plein Air enthousiaste Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le do-it-yourself et le make your own gear. Donc en français, ça donne le fait le toi-même et fabrique tes propres équipements. Je t'en avais déjà parlé sur ma vidéo sur le surcyclage que je te mettrai en haut. Et donc aujourd'hui, je vais te présenter les raisons qui peuvent te pousser à démarrer le make your own gear et également les limites. À la fin de la vidéo, je te donnerai également des conseils pour pouvoir débuter facilement et à moindre coût. Bonne vidéo avant de commencer, je voulais juste préciser que je ne me considère pas du tout comme un expert dans le Make Your Own Gear. J'ai déjà fait quelques réalisations, mais le but vraiment de cette série, c'est de te faire gagner du temps en te donnant bah, les informations que j'ai pu collecter et surtout en te faisant bénéficier de mon expérience. Alors pour moi, le DIY et le Make Your Own Gear, ça englobe vraiment pas mal de choses. Ça commence de la préparation de tes repas au lieu d'acheter des lyophilisés, à la fabrication de ton sac de couchage ou à la fabrication d'un réchaud à alcool. D'ailleurs, j'ai même vu récemment une entreprise qui vend des kits pour fabriquer soi-même son kayak gonflable. Je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. On peut vraiment faire beaucoup de choses. On va voir les raisons un peu qui peuvent te pousser à commencer. La première raison qui revient souvent, c'est le prix. Alors c'est en fait de, de faire des économies en fabriquant ses propres équipements. Alors c'est vrai, tu peux faire des économies, mais je tiens vraiment à nuancer ce point là parce que selon moi, si c'est ta seule motivation, ça ne sera pas suffisant parce que alors ça peut marcher pour certains petits projets mais dès que tu vas vouloir faire des projets un peu plus conséquents ça demande vraiment une forte implication, beaucoup de temps, beaucoup de recherche. et honnêtement tu vas faire peu d'économies et pour le peu d'économies que tu vas faire tu vas vite te rendre compte que acheter sur internet ou en magasin c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique ensuite la deuxième raison c'est la personnalisation et l'optimisation de ton matériel alors quand on est passionné de randonnée et de matériel on passe beaucoup de temps à chercher l'équipement parfait. Alors on entend souvent qu'il n'existe pas. Malheureusement, c'est vrai, il n'existe pas. Mais par contre, avec le Make Your Own Gear, tu peux un peu te rapprocher de cet équipement parfait parce que bah, tu vas pouvoir faire les choix tout simplement. Et euh, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir t'inspirer de toutes les choses qui te plaisent, tu vas aussi également pouvoir créer, innover. Et comme ça, tu vas pouvoir tendre vers l'objet le plus parfait selon tes goûts et selon ta pratique. Pour illustrer ce point, je t'invite à aller voir la série qu'a fait Fabien de Grandeur Nature, que tu connais sûrement déjà, sur la fabrication de son à dos. c'est vraiment très intéressant. L'autre point aussi que je voulais rajouter, c'est que quand tu vas faire tes propres équipements, le gros avantage, c'est que ça va être beaucoup plus facile pour faire tes propres préparations, vu que tu sais un peu comment l'équipement a été fabriqué. Et donc comme ça, tu vas aussi pouvoir prolonger la durée de vie de tes équipements. Ensuite, il y a une raison que j'aime beaucoup qui est tout simplement le fait de comprendre et d'apprendre de nouvelles choses. Quand tu vas te lancer dans le Make Your Own Gear, il va falloir que tu fasses plein de choix. Et pour faire tous ces choix, il va falloir que tu fasses des recherches, il va falloir que tu trouves l'information. Et surtout, il va falloir que tu comprennes pour pouvoir faire les meilleurs choix, pour que ton produit soit le meilleur au final. Généralement, c'est cette raison là qui peut faire un peu peur au début parce qu'on peut être un peu submergé avec toutes les informations. Par exemple, si on prend la couture, il y a le choix de la machine, le choix des aiguilles, le choix du fil, les techniques de couture. L'idée de cette série, c'est de te faciliter tout ce travail. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup avec le Make Your Own Gear et que je trouve vraiment très stimulant, le fait voilà, de pouvoir apprendre et de pouvoir comprendre plein de nouvelles choses. Pour finir, il y a, selon moi, une raison que tu vas découvrir quand tu vas débuter le Make Your Own Gear. C'est tout simplement le fait que ça apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction personnelle, de la fierté, on peut dire. Je pense que c'est lié au fait que ça soit un processus de création. Au début, tu as une idée, tu vas essayer de faire des croquis, tu vas faire des patrons, ensuite tu vas faire tes premiers prototypes et après tu vas faire ta première pièce que tu vas pouvoir utiliser en randonnée. Et ça apporte pas mal de fierté de se dire par exemple, ok, ce sac de couchage, c'est moi qui l'ai fait. Bon, il faut aussi du coup pouvoir se faire confiance. Voilà, pour finir sur cette première partie, je pense vraiment que pour le passionné de randonnée et le passionné de matériel, mec Make Your Own Gear, ça ouvre un peu un nouveau monde. Et euh, c'est vraiment euh, encore une nouvelle façon un peu d'aborder la randonnée, une nouvelle expérience de la randonnée, de partir avec ses propres équipements. Et surtout, le gros avantage, c'est que bah, tu peux réfléchir aux équipements que tu souhaites créer pendant que tu randonnes tout simplement en t'inspirant des choses qui sont un peu agaçantes et euh, comme ça quand, dès que tu rentres chez toi tu vas pouvoir euh, fabriquer euh, un nouvel objet Alors maintenant on va voir un peu les limites du Make Your Own Gear parce qu'il y en a quand même quelques unes La première c'est celle dont je te parlais au tout début c'est le fait que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'implication et forcément plus ton projet va être complexe, plus ton projet va être important plus ça va te demander de temps la deuxième limite, ça va être plus des limites, on va dire, physiques, parce que parfois on a des superbes idées, mais physiquement, ça marche juste pas. Et bien sûr, tu vas avoir aussi des limites techniques, parce qu'il faut quand même garder en tête que bah, la conception, le design, euh, le fait d'être ingénieur euh, tissu, ingénieur matériaux, euh, la couture, c'est des métiers. Et même si tu maîtrises un des métiers, c'est quand même très compliqué de maîtriser tout globalement. Et aussi, en tant qu'amateur, tu ne vas pas avoir accès aux mêmes outils, aux mêmes machines que les professionnels. D'ailleurs, sur ce point, je pense qu'il faut être quand même vigilant de fabriquer des choses qui doivent répondre à des normes de sécurité. Par exemple, moi, je ne m'aventurerai pas à fabriquer mon propre baudrier, par exemple. Malgré ces limites, on peut quand même réaliser de très belles choses. Et maintenant, je vais te donner quelques conseils pour pouvoir débuter facilement et à moindre coût. Bien sûr, quand on parle d'équipement dans la randonnée, ça va être principalement euh, de la couture. Et ce que je t'invite à faire pour débuter en couture, c'est de t'attaquer à des projets qui sont assez simples. Une bonne façon de commencer, c'est de modifier des équipements que tu as déjà. Donc ça peut être par exemple de raccourcir un pantalon de randonnée qui est un peu trop long. Ou par exemple, ce que j'ai fait avec un tour de cou. Donc le tour de cou, si jamais tu ne connais pas, c'est un cylindre de tissu. Euh, généralement, c'est du polyester, du nylon. Celui-là, il est en laine mirino. Euh, on appelle ça aussi un bœuf, bœuf c'est le nom d'une marque. Et en fait je me suis aperçu que quand je le mettais la journée pendant les foires ou la nuit, il avait tendance à s'enrouler et à plus protéger entièrement ma gorge. Et donc ce que j'ai fait de manière très simple, c'est j'ai juste découpé un peu euh, en pointe euh, le bas euh, du tour de cou en mode un peu bandana. Et comme ça maintenant quand je le mets, il épouse vraiment la forme de mon corps. Et euh, ça, comme ça, ça évite de remonter, je, je peux facilement le bloquer avec euh, une doudoune ou avec euh, ma veste. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi pour gagner un peu de temps, c'est éviter la partie conception. Et pour ça, c'est seulement d'utiliser des patrons et des tutoriels qui existent déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre en description pas mal de sites où tu vas avoir accès à des patrons qui sont gratuits, t'en a certains qui sont payants. Et donc comme ça, ça va te faire gagner beaucoup de temps parce que tu vas pas devoir penser à toute la partie conception. Et malgré le fait que ça soit des patrons, généralement, tu as quand même encore un peu de liberté pour choisir le tissu, la couleur du tissu, parfois pour rajouter quelques petites optimisations. Une technique que je t'invite à faire, c'est d'essayer de comprendre comment sont fabriqués tes équipements. Et donc pour ça, il suffit juste de les retourner et d'essayer de voir où sont les coutures. Moi c'est devenu un peu une habitude donc maintenant même quand je vais dans des magasins de rando bah, quand je repère une pièce qui m'intéresse bah, j'essaie de voir comment elle a été fabriquée et d'ailleurs ce que tu peux faire avec quelque chose dont tu, je te conseille de prendre quelque chose dont tu vas plus te servir c'est le fait de découdre complètement euh, cette pièce et d ensuite avec les formes que tu auras obtenu d'essayer de reconstruire euh, l'équipement Alors bien sûr pour réduire les coûts je vais te parler de surcyclage si tu n'as pas encore vu ma vidéo où je te montre comment fabriquer un site-pad à partir d'un pare-soleil, je te la mettrai en haut. Et de manière générale, je t'invite à utiliser des vieux vêtements et des vieux draps pour réaliser tes premiers prototypes. Je te mettrai également en haut ma, vie, ma première vidéo sur le surcyclage où je te donne quelques idées de matériaux que tu vas pouvoir utiliser pour cette fois fabriquer tes équipements. Maintenant qu'on a nos patrons et nos tissus, il nous manque la machine. Alors bien sûr, la première chose à faire, c'est d'essayer de voir si on a une chez toi ou dans ta famille. J'en profite pour remercier ma mère qui m'a initié à la couture et qui m'a prêté sa machine. Ensuite, si ce n'est pas le cas, ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer de voir avec ton entourage, avec tes voisins, avec tes voisines. Et là, j'en profite aussi pour faire un deuxième remerciement à ma voisine Jeannette qui, qui était couturière et qui m'a aidé au début de mes réalisations. Elle m'a expliqué plusieurs techniques de couture. Et je trouve aussi que c'est vraiment une belle façon de passer du temps avec ses voisins et ça fait de très beaux souvenirs. Une autre façon d'accéder à une machine à coudre, c'est si jamais tu as un Fab Lab dans ta ville. Donc le Fab Lab, si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je te mettrai en description quelques liens. En deux mots, c'est un laboratoire de fabrication. C'est un peu le temple du DIY où tu vas avoir accès à énormément d'outils et à également énormément d'informations, énormément de connaissances. Je te mettrai en description une carte de France avec, euh, qui répertorie en fait tous les Fab Labs. Donc comme ça tu pourras voir si tu en as un qui est près de chez toi généralement c'est sous forme d'associations qui sont rattachées à des universités tu dois payer ton inscription mais normalement c'est pas très, très cher et tu vas avoir accès dans la plupart des cas à des machines à coudre mais également à toutes sortes d'outils également à des ordinateurs avec des logiciels qui sont déjà installés si jamais tu veux débuter dans la conception, dans le 2D, dans la 3D généralement dans les Fab Labs tu vas avoir aussi accès à des imprimantes 3D et l'impression 3D, ça peut être aussi un bon moyen de s'amuser et de débuter dans le DIY pour la randonnée. Si jamais tu ne maîtrises pas les logiciels 3D, je te mettrai donc dans la description des sites internet qui répertorient tout un tas d'objets qui ont été créés. Généralement, ils sont open source, ça veut dire que tu peux les télécharger gratuitement. Et ensuite, tu peux les imprimer sur une imprimante. Tu peux faire par exemple ce genre de pièce qui donc est un une pièce pour monter des caméras que tu viens venir visser sur ton bâton de marche et que tu vas ensuite pouvoir transformer en perche à selfie je te mettrai également dans la description des liens vers des chaînes youtube qui parlent de couture où tu pourras suivre différents tutoriels et différentes techniques de couture je te mettrai également le lien vers une chaîne youtube qui s'appelle The Wild Needle donc en français ça donne l'aiguille sauvage donc même si c'est un nom anglais c'est un francophone et il fait des vidéos sur des DIY pour des équipements qu'on peut utiliser en randonnée. Il n'a pas encore fait beaucoup de vidéos mais j'espère vraiment qu'il va continuer à en faire parce que les premières étaient très intéressantes. Pour d'autres tutoriels hors couture je te mettrai en lien dans la description une vidéo de la chaîne La Tanière de JR où il va te montrer comment fabriquer un bol à partir d'une ancienne bouteille de lait. Donc en plus comme c'est du surcyclage je peux t'inviter que tu la voir. Et également une vidéo de Philippe de la chaîne Bivouac 2.0 où il va te montrer comment fabriquer un réchaud alcool. Et là aussi, c'est du surcyclage. Voilà, la vidéo est terminée. C'était vraiment pour te présenter le Make Your Own Gear. J'espère avoir piqué ta curiosité et que mes premiers conseils vont pouvoir t'aider à te lancer. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet. Certaines plus en mode tutoriel, mais également des vidéos un peu plus théoriques sur le choix d'une machine, des aiguilles, des fils. J'ai également envie de faire une série sur les tissus. La vidéo sur le surcyclage du parapente a pris un petit peu de retard, mais elle arrive bientôt. Donc en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à la prochaine. Ciao